Bonjour, bonsoir, bon après-midi, frères et sœurs en Christ, fidèles téléspectateurs de l'émission euh, du programme spécial des prières agressives et des prières efficaces, voudrais-je dire, au sujet des conflits familiaux à la présentation de ce programme spécial, toujours votre humble serviteur, l'homme de la continuité, le pasteur Kalala, homme de Dieu, que l'Éternel des armées vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus afin de partager avec vous quelques pensées de la part du Seigneur mais aussi pour prier ensemble avec vous pendant une heure une heure et demie, pourquoi pas toujours par la grâce du Seigneur que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse richement. L'homme de Dieu répond au plus 1 331 262 49 03 Nous répétons pour une meilleure audition votre âme serviteur le pasteur Kalala répond au plus 1 331-262-49-03 C'est par ces coordonnées téléphoniques que vous pouvez nous joindre, n'est-ce pas, après cette émission, pourquoi pas. Je salue tous ceux qui sont branchés ce côté dès la première minute, pourquoi pas, la, euh, je voudrais dire même la première seconde. Vous nous suivez depuis ici aux états unis d'Amérique. Vous êtes euh, à... Chicago, vous êtes à Aurora, vous êtes à Naperville, vous êtes ou encore à Iowa City, Seda Rapid, Coraville, partout où vous, vous retrouvez. Vous nous suivez depuis Texas, que Dieu vous bénisse, qui vous bénisse, vous qui êtes de l'autre côté de Portland et pourquoi pas de Ohio, que Dieu vous bénisse. Je vous bénis, mes frères et soeurs qui me suivez depuis euh, Montréal au Canada. Je vous salue au nom de Jésus Christ de Nazareth, sans oublier mes frères qui nous suivent depuis le Cameroun, vous êtes à Douala, Yaoundé, vous êtes à Abidjan, vous êtes au Sénégal, à Dakar, je vous salue au nom précieux de Jésus, la famille en Algérie, je vous salue, sans oublier ceux qui nous suivent depuis le Maroc, Den, le Dieu Tout-Puissant vous bénir et qu'il vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse tous, vraiment je suis dans la joie de me retrouver une fois de plus avec vous. Et je vous prie de partager, vous qui êtes en Europe, je ne sais pas, oublier en Asie, en Océanie, euh, nos soeurs depuis Dubaï, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez mes frères, partagez, partagez, partagez, déjà, rentrez dans le bain, dans le, dans le rythme, adaptez-vous, partagez, partagez, permettez à quelqu'un d'être branché ce côté. Cliquez sur j'aime, cliquez sur j'aime, likez, likez euh, la vidéo, rassurez-moi que nous sommes ensemble, nous formons une équipe avec vous. Cliquez sur j'aime déjà pour me rassurer. Pasteur, nous vous suivons 5 sur 5 et nous vous captons. Nous vous captons 5 sur 5. Est-ce que vous le faites déjà? Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Merci à vous tous qui aimez et merci à vous aussi qui partagez. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Allez! Vous pouvez partager, après avoir liké, vous partagez sur votre propre journal, après avoir partagé cette vidéo sur le journal, bien sûr, le mur, Facebook, vous pouvez partager maintenant dans les groupes auxquels vous êtes abonné. Vous êtes abonné dans de groupes Facebook, partagez, partagez dans tous les groupes auxquels vous êtes abonné, vous faites partie d'un membre, vous êtes membre d'un groupe Facebook, partagez, partagez, permettez à vos amis dans ce groupe-là de nous suivre. C'est de cette façon qu'on peut faire une large diffusion de notre, de notre live ou de notre émission. Et j'aimerais également que tous ceux qui sont maintenant capables de nous par de partager aussi sur WhatsApp Vous copiez le lien, c'est-à-dire vous cliquez sur la vidéo Puis il y a copie, vous cliquez sur copier le lien puis vous partagez en, en envoyant, n'est-ce pas, à vos amis sur WhatsApp Également en partageant dans les groupes WhatsApp auxquels vous êtes abonnés C'est aussi un moyen de communication, un moyen pour nous de gagner des âmes au Seigneur Que Dieu soit loué et qu'il soit béni nous allons aussi euh, commenter de temps à autre pour nous rassurer que vous nous captez 5 sur 5. C'est bien de liker, de partager, mais quand vous commentez aussi, ça prouve que le message est en train de passer et que vous êtes aussi édifié. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse vous qui le faites. En tout cas, qu'il vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons remercier le Seigneur. Que chacun de nous dise adieu. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps favorable. Merci parce qu'il nous a encore compté parmi les vivants. Il nous garde n'est-ce pas, c'est pour un but que nous sommes là, j'aimerais que tu élèves ta voix, pour dire à Dieu merci d'être veillé sur ton corps, ton âme et ton esprit de veiller sur ta famille, tes enfants, ton mari ta femme, euh, tes frères, tes soeurs tes parents, pourquoi pas, élève ta voix et commençons déjà à remercier le Dieu tout puissant Élèvons le roi des rois, disons lui exprimons lui, voudrais-je dire notre gratitude, crions au nom du Seigneur, Alléluia, élève ta voix papa, maman, prions tous ensemble au nom devant ton trône te recommandons nos cœurs entre tes saintes mains prends la direction de nos âmes Seigneur notre Dieu conduis-nous conduis-nous, révèle-nous inspire-nous te recommandons ce moment Seigneur mais nous voulons d'abord exprimer notre reconnaissance nous te disons merci merci pour le souffle de vie merci pour l'être le mouvement et la respiration la Bible déclare que tous ceux qui respirent le éternel, oh Seigneur, merci pour ça, pour les souffles, merci pour la force physique, merci pour ta protection sur toute ma famille, merci de pouvoir en tous nos besoins. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ensemble avec les bien-aimés, nous disons gloire, louange et honneur à toi Seigneur. Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur. Bien-aimés, toujours dans le même élan, nous allons demander la purification de nos âmes. Que tes mains soient lavées, au nom puissant de Jésus, que ta robe soit purifiée. On va demander pardon pour tout péché commis en parole ou en acte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, éternel Dieu tout-puissant, nous te demandons de nous purifier, de nous pardonner. Au nom de Jésus Christ, Bible déclare sans effusion des sangs et a point de rémission de péché. C'est pourquoi nous voulons ensemble avec le bien-aimé te demander de purifier nos cœurs, te demander de purifier nos âmes, te demander de purifier nos vêtements. Au nom de Jésus de Nazareth, gloire et louange te reviennent pour le siècle des siècles. Nous disons merci Seigneur Jésus. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, tu vas demander aussi la plénitude du Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, inonde nos âmes de ta présence. Conduis-nous pendant ce moment de prière. Désire sa plénitude. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prions ensemble. Dieu tout puissant, merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Nous savons que tu es prêt à faire des merveilleuses choses parmi nous. Et la Bible déclare, nous prions mais nous ne recevons pas. Parce que nous demandons mal. Dans le but de satisfaire nos passions. Et la Bible déclare, c'est l'esprit de Dieu qui sonde ta pensée s'il peut nous conduire on priera dans les normes et nous prierons en ce cas là selon ta volonté c'est pourquoi nous te demandons esprit de sainteté l'esprit de vie l'esprit d'amour et de puissance de nous conduire pendant ce moment au nom de jésus christ nous avons ainsi prié ensemble avec les frères et sœurs nous disons gloire et louange a toi Seigneur, Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame Jésus, acclame le roi des rois, acclame l'agneau immolé de Dieu, l'étoile brillante du matin. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Papa, maman, soyez bénis, vous tous qui êtes là, soyez vraiment bénis. J'aimerais me rassurer que chacun de nous est en train de partager. Je pense que chacun de nous est en train d'inviter. Que Dieu te localise, toi qui le fais. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse richement. Et nous allons recommander nos cœurs entre les mains du Seigneur. Que le cœur, ton cœur soit une terre fertile. Et que la prédication, l'exhortation, mais aussi les enseignements de ce soir soient une sémence de vie sémée en toi et que ça produise des fruits. Que le message t'affecte positivement. Tu as besoin d'être, euh, n'est-ce pas, illuminé par la, la, le Saint-Esprit, qu'il éclaire tes pensées, qu'il te rende capable aussi d'appréhender la parole de Dieu, vraiment de la discerner et beaucoup plus de la mettre en pratique. Est-ce que tu peux prier demander vraiment les concours du Saint-Esprit qu'il te dispose et qu'il dispose ton cœur, que ton cœur soit vraiment comme une terre défrichée pour recevoir la bonne sémence Prions au nom du Seigneur Jésus et hey Saint-Esprit, nous te désirons, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de vie, nous avons besoin de toi, inonde nos âmes, nos corps et nos esprits, conduis-nous, dispose les cœurs de mon frère et de ma sœur, que ce soit une terre fertile où ta parole sera prêchée, et que mon âme également soit connectée mon esprit, mon être tout entier, pour que je parle réellement, non selon mes propres sentiments, ni mes pensées, mais que je communique ta pensée à ton peuple, au nom de Jésus, nous disons, Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. On n'a pas de temps à perdre. Acclame le roi des rois. Acclame l'agneau de Dieu. Que Dieu vous bénisse les frères, qu'il vous bénisse les sœurs, qu'il vous bénisse les papas, les mamans. Allez, on va rapidement passer à l'essentiel. Prière efficace au sujet des conflits familiaux. Nous sommes à notre sixième jour. Il ne nous reste plus que quatre. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui sont... Édifié par ce moment de prière Pour ceux qui se retrouvent Pour ceux qui disent vraiment Nous sommes interpellés et nous prions maintenant Nous savons comment orienter nos prières Quand il, il s'agit de prières Contre les ennemis de famille Ceux qui suscitent des divisions, des troubles Et on sait maintenant comment est-ce que les gens sont manipulés Au sein de nos familles Merci à vous pour tous vos encouragements Que les dieux vous bénissent Mais c'est bien d'encourager l'homme de Dieu Mais la meilleure des choses c'est si nous tous nous pouvons être en pratique ces, ces enseignements ça nous fera vraiment du bien. Allez, merci beaucoup. Nzamba pambola maman. Pambola penza. OK, merci. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. OK. Nous allons lire la parole du Seigneur. On va également parler toujours des conflits familiaux. Est-ce qu'on peut lire dans Cantique? Là, nous sommes là dans les conséquences. Famille, conflit et conséquences. Nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Cantique des Cantiques. Chapitre 1er. Verset 6. Verset 5 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cantique des cantiques 1, 5 à 6. La Bible dit ceci. La Sulamite, c'est avec raison. Que l'on t'aime Je suis noire, Mais je suis belle Gloire à Dieu Je suis noir Excusez-moi Ok Je suis noir Mais je suis belle Fille de Jérusalem Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Donc, elle admire sa beauté malgré qu'elle soit noire. Verset 6. Elle constate maintenant un handicap. Ne prenez pas garde en noire. à mon teint noir. C'est-à-dire qu'elle n'était pas trop noire, mais il y a une situation, une circonstance qui fait que, qui avait fait qu'elle soit Noir comme ça. Elle s'explique. Elle dit Ne prenez pas garde à mon teint noir. Deux points. C'est le soleil qui m'a brûlé. Donc, sur cette terre, quand elle naquit, peut-être, elle n'était pas noire. Mais elle s'est métamorphosée. Elle l'est devenue. Pourquoi Elle nous dit. C'est parce qu'elle était exposée au soleil. Elle continue avec l'explication. Pourquoi était-elle exposée au soleil Jusqu'à ce que le soleil fasse d'elle une femme noire. La Bible dit, au verset, de la suite nous dit, nous dira plus Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. C'est-à-dire, ils sont, sont très fâchés contre moi et se sont formés en bloc. Et sous l'effet de la colère, tous contre une seule personne, contre leur sœur. Verset 7. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils m'ont fait gardienne des vignes. Là, je m'adresse aux personnes qui ont, <coughs> excusez-moi, tendance à dire, parce que la vie de l'homme, ça ne dépend pas des autres, donc ce que tu es, c'est ce que Dieu avait voulu que tu sois. Pas nécessairement. Ici, à travers ce récit, nous comprenons beaucoup de choses et beaucoup de réalités qui se passent dans des familles. La famille peut changer ce que Dieu avait prévu pour toi. Au lieu de vivre ça, tu ne le vis pas. Parce que les gens qui portent ton sang l'ont décidé ainsi. Ce n'est pas moi, c'est ce que nous lisons ici dans la parole de Dieu. Elle dit qu'elle était des teintes clair, mais la noircie. Bien qu'elle soit noire, devenue noire, elle reconnaît quand même sa beauté. C'est-à-dire qu'elle était très belle. Mais cette beauté a été détériorée. Du fait qu'elle se soit exposée au soleil pendant longtemps. Maintenant, elle nous explique. Pourquoi était-elle exposée au soleil pendant toute sa vie? Ses propres frères, les fils de sa mère, se sont rassemblés en bloc et se sont fâchés contre lui. Ils, lui ont, ils ont fait, fait d'elle gardienne de leur vigne. Donc, le matin jusqu'au soir, elle était là exposée au soleil en train de veiller sur la vigne de ses frères. Non, peut-être tu risques de croire que le Pasteur est en train d'inventer. Elle ne gardait pas sa propre vigne. Elle dit quoi Ils m'ont fait gardienne de vigne. Elle continue. Elle dit ma vigne à moi. Je ne l'ai pas gardée. Hein, les frères ivoiriens vous dites comment Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Donc elle était en train de garder les vignes ses frères. C'est là où nous pouvons comprendre et commencer à expliquer ce qu'on appelle par la notion de servitude au sein des familles. On peut changer ta destinée depuis la famille. C'est là où nous remarquons des personnes qui étaient intelligentes. Elle, elle était belle de figure, des teintes plus ou moins claires, mais elle dit que j'ai noirci. Parce que mes frères, c'est-à-dire son sang. Elle précise en disant, les fils de ma mère. Donc, moutoua Melili Bele, Atikeli Mninga, Moussoua Meli Bele, Atikeli Muninga, Mou soi, Melibele, Ati Mninga, Makila Moko. Ils se sont rassemblés en bloc pour former une équipe. Shalom à toi, papa, prophète, Bertin Que Dieu te bénisse, on est ensemble Là, je vois encore au plateau des 15 ans Je te bénis, mon frère On est ensemble, homme de Dieu Que Dieu vous bénisse Et qu'il vous bénisse richement Qu'il bénisse tout chaque, euh, champ de victoire Là, c'est ma famille On est ensemble Donc, mes frères et sœurs en Christ Depuis Brazzaville, voudrais-je dire C'est pas Pointe-Noire Depuis Brazzaville au plateau euh, Plateau des 15 ans Que Dieu vous bénisse Et qu'il vous bénisse abondamment donc, bien aimé dans le Seigneur, je vous ai vu, je vous ai vu en ligne là, merci beaucoup, on est ensemble. La famille peut changer la destinée d'une personne. C'est ainsi que vous avez constaté dans certaines familles des enfants très intelligents. Mais au fur et à mesure, la matière grise, c'est comme si elle était en train de s'évaporiser, c'est comme si on vidait. La quantité de matière grise, donc ça dit le cerveau, c'est comme si on était en train de soutirer un peu des sémences, un peu de matière. Au fur et à mesure, les enfants grandissent. Comprenant les vide. Nakat. Ils commencent à confondre les matières. Ils ne comprennent plus rien du tout à l'école. Quand Pasteur a dit que la famille, <rire> elle n'est pas seulement une bénédiction. Merci beaucoup, merci beaucoup prophète. Elle n'est pas seulement une bénédiction, mais elle est quoi Elle peut également une malédiction. Et le Seigneur Jésus-Christ réitère en disant, l'homme a pour ennemi, premièrement, les gens de sa propre famille. La femme sulamite la pleure, mes amis. Elle pleure. J'étais belle, mais ce sont mes frères qui ont fait de moi comme ça. Combien de personnes aujourd'hui se retrouvent instables par rapport à leur foyer, par exemple Des jeunes hommes qui avaient des foyers stables. Messieurs et dames, bien organisés, un foyer posé, des enfants, des biens, ils sortaient toujours ensemble. Mais, Seigneur, tu sens l'harmonie conjugale, l'harmonie dans le foyer. Mais lorsque soit. Ses frères, ses soeurs se sont rassemblés, ils ont dit non, nous avons décidé que tu changes de femme, pas celle-là. Nous, la famille, avons décidé. Bien aimé, Nous avons la famille. Des fois, certains qui étaient plus têtus vont tenter s'imposer, à bouder. Quand les menaces vont commencer, si tu n'es pas fort également dans la spiritualité, on te récupère, tu es parti. La famille. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut faire attention aux conflits familiaux. Ici, quand on dit que se sont irrités, ça dit qu'ils se sont fâchés, c'est qu'il y avait un conflit. Mais voilà que la femme nous épargne les détails. Basili Kelakinini. Tout évitez. Pourquoi s'était-il décidé de la rendre comme ça? On ne sait pas. Mais du moins, il y avait conflit parce qu'ils étaient très fâchés contre elle et ils lui ont imposé un mode de vie. Ah, Il faut faire attention aux conflits. C'est des choses à ne pas vouloir accepter, à ne pas tolérer au sein de famille. Et s'il y a déjà des conflits comme ça, il faut chercher à les résoudre aussitôt possible des peurs que le pire n'arrive. Mais aujourd'hui, on va prier parce que Jésus-Christ dit le scandale viendra. Mais malheur à la personne par qui le scandale va arriver. Nous allons prier pour que tous ces gens qui viennent toujours susciter... Qui sont à la base, les auteurs des conflits au sein des familles, que le Dieu Tout-Puissant puisse s'occuper de ces deux, qui s'occupe d'eux. Malheur à la personne par qui le scandale va venir. Voilà comment une belle femme comme ça va se retrouver au soir de sa vie en train de pleurer. Papa, maman, partagez, partagez, partagez. Permettez à quelqu'un d'être branché, scotché. N'oubliez pas que c'est une nouvelle page qu'on vient de relancer. La première étant piratée, alors nous avons besoin des efforts de tout un chacun. Partager. Moi également, je multiplie des prédications, des prières, des services. À mon niveau, je partage aussi pour faire encore une large diffusion. Donc, on est en train de récupérer, de recommencer au fait à zéro. C'est pourquoi je te prie, bien-aimé, de bien vouloir partager. Je parle et j'interpelle quelqu'un qui serait en train de négliger les conflits dans la famille. Et mouké, mouké, mouké, mouké ça. C'est une situation à refuser carrément et totalement, complètement. Si vous avez été victime des conflits dans votre famille d'origine, vous êtes en train de former votre foyer. Battez-vous. que Les petits conflits, déjà dès le bazar, il faut déjà mettre les fondements, poser les fondements refuser des petits conflits de, que les enfants ne développent pas des petits conflits entre eux surtout là il y a des filles hein, m'été ma barre base parce qu'on a un rangé une ming mi belle ah, moi on va bondir la vers le soir là ils s'entendent mais les filles faut faire très attention base ah il faut faire très attention mes amis faire très attention je suis pas contre les mamans hein, mais nous parlons seulement de réalité je me souviens encore quand on était à l'école secondaire Il y avait des collègues Des classes comme ça Quand ils se il il disputent Elles se disputaient, Elles peuvent faire même deux années scolaires Un petit problème de rien du tout Mais elles restent là des ennemis Quand elles font ça hey, hey, hey, <rire> Elles peuvent rester comme ça Une année scolaire Neuf mois paf, L'année prochaine encore Ils sont toujours là, ils ne se parlent pas Deux ans, trois ans même mais les hommes, vous savez, les gens qui s'étaient battus hier après trois semaines, déjà ils sont encore ensemble. « Yé sois abitoumabaséruan, j'avouzobundaboye, aaa, keba nasello, le bachio zelo, poaaah! »« rouge, se komiru, j'omone soustebaru, ni komakofi. » Mais après des trois jours, vous êtes encore ensemble. Ça, ce sont les hommes. Malheureusement, les mamans, c'est vraiment le contraire. C'est juste une parenthèse, hein. Et voilà que les hommes se sont fâchés. En tout cas, le conflit, la, le, la base du conflit ou le fond, on nous en épargne les détails, mais du moins les conséquences sont là. Et c'est toute une vie qui est gâchée. Qu'est-ce que j'aimerais, le Saint-Esprit m'a donné comme leçon par rapport à cette lecture? J'ai fini par comprendre que partout où il y avait des conflits dans des familles, il y avait toujours les perdants. Si ce n'est pas la mort de l'un des camps, c'est la vie qui est détruite, ça dit que quelqu'un devait comme sorte d'épave. Il rate sa destinée. La matière grise, également la sémence qui était en lui mais son étoile, soit elle est étouffée, soit elle est amputée. C'est comme ça. Soit la mort, soit la destruction de toute une vie. Il y a toujours un camp qui est déséquilibré. Mais à quoi bon développer ce genre de climat Encore une fois, que le Dieu Tout-Puissant que je prêche puisse nous aider à refuser et à nous. Qui nous aide à nous, à, à ne pas vivre ce genre de climat, ce genre d'ambiance dans nos familles, restreintes d'abord et pourquoi pas élargies. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? dont ça ne vaut pas la peine. Déjà, quand les enfants sont encore petits, la Bible dit, édite tes enfants pendant qu'ils sont petits, quand qu'ils seront grands, ils ne s'en détourneront point. Des faux Penza. Hey, climat Ah, et pas dans la Vous êtes des enfants de Dieu Il faut briser Parce que c'est ce le début, le fondement Un adage français dit On va le faire quand il est, quand il est chaud Est-ce que je parle à quelqu'un Ici si on a vu la femme dont la vie est gâchée Sa teinture gâchée La beauté n'est plus Ça dit que même Taliban, a bien pu comme commis problème Parce que ce n'est pas un ennemi externe Qui a gâché sa vie Mais ce sont ses propres frères que Dieu vous bénisse, vous tous qui réagissez. Merci beaucoup de nous rassurer que vous nous suivez. Mais vous feriez mieux de partager et de permettre à ce que quelqu'un d'autre soit également édifié. De même que ça vous édifie, ça peut également édifier une famille. Et Dieu peut, à travers ce message, ramener à la raison la plupart de ses enfants. Parce que dit les brebis reconnaissent la voix du maître et elles la suivent. Il y a des ceux-là qui sont vraiment très chauds, décidés à ne pas jamais se réconcilier avec leurs leur, leur frères et leurs sœurs. Développer juste un climat Des mésententes, de conflits, et des querelles, etc Ce n'est pas Dieu qui est glorifié Mais c'est le diable qui secoue sa queue Et puis, il prend de l'ampleur Les gens ne seront pas du tout bénéficiaires Vraiment pas du tout Que Dieu nous aide à régler Et à gérer les conflits Est-ce qu'on peut dire Amen Avant que je n'avance, j'aimerais que chacun de nous Puisse dire à Dieu, Seigneur Nous refusons ce genre de conséquences dans nos familles si ça existait chez les autres, mais chez nous, ça ne puisse pas, que le diable ne mette pas, ne pose pas ce genre de fondement, que, que, que cette semence ne puisse pas avoir ses racines dans ma famille. Prie d'abord pour ta propre famille. Si tu n'en as, as pas encore créé, tu dis même ma future famille, si tu es fiancé, même si tu n'as pas encore de fiancé, mais tu envisages un jour former un foyer, fais des prières comme Anne. Anne qui n'avait pas encore d'enfant, mais il a consacré déjà son enfant à Dieu. C'est possible. L'homme prudent c'est celui qui voit le mal de loin Mais également l'homme qui veut c'est pas nous C'est lui qui planifie en avance Vous avez dit la fois passée que nous à la compagnie où je travaillais la fois passée On travaillait, on faisait des pièces de réchange Des voitures deux ans avant C'est-à-dire les voitures de 2021 Nous avons fabriqué des pièces hein, de Planifié des pièces deux ans avant Donc En 2018 déjà nous on faisait des pièces de 2021 Et comme on est en 2021 Je pense que les amis là-bas font De 2023-2024 C'est comme ça quand tu vas aller loin, il faut voir les choses. Donc commence déjà par préparer même ton foyer de demain. Ne pense pas que c'est un, un message qui concerne que le, le marié, les parents, tout ça. Non, tu es également appelé à devenir parent demain si tu ne l'es pas encore aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais que chacun de nous fasse une prière. Que tu dises à Dieu Seigneur, jamais ce genre de climat dans ma famille. Loin de moi, loin de ma famille restreinte, loin de mon futur foyer, ce genre d'attitude. Je refuse les disputes, les querelles, les divisions, les conflits dans des familles. Que tel ne soit pas mon partage. Prends tes deux belles minutes ou trois. Tu vas prier pour recommander ta famille en mains du Seigneur. Et refuser ce genre de climat au sein de ta famille, au sein de ta maison, ta future ou ta présente. Tout dépend des conditions dans lesquelles vous êtes actuellement. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia, éternel Dieu tout puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, nous voici devant ton trône de gloire. Ma prière au Dieu est que tu puisses nous épargner si possible Seigneur. N'accepte pas que l'ennemi nous impose ce genre de système. Entends la prière de mon frère, la prière de ma sœur qui monte vers toi. Seigneur tu as dit si nous demandons quelque chose, selon ta volonté que nous sachons que tu nous écoutes. Et comme tu nous écoutes, tu nous donnes même la chose que nous t'avions demandé. Éternel Dieu entend la prière d'un frère, d'une sœur qui est en train de refuser ce genre de sémence. La Bible déclare, l'arbre que le Père n'a pas planté doit être déraciné. Avant qu'il l'implante, même livré au milieu de nos familles, au sein de nos familles, Seigneur, nous, nous voulons déjà refuser. Nous sommes en train de faire des prières préventives. Pour empêcher que ce genre de circonstances, ce genre de climat ne puisse régner au sein de nous. Au nom de Jésus au sein de nos familles, nous le refusons d'avance. Au nom de Jésus. Ma soeur, élève ta voix et prie. Bien de mes frères, prie, prie, prie. Ne, ne pense pas que tu es en train de perdre ton temps. La prière, elle est efficace. La prière des justes. L'abbé dit, la prière des saints a une grande efficacité. Dispose de ce moment. On ne sera pas très long, mais on sera précis. C'est pourquoi je te demande de prier de tout ton cœur Et de faire entendre ta voix dans les lieux très hauts Au nom de Jésus Refuse, rejette Au nom puissant de Jésus Nous refusons ces genre de climat ces genre de disputes, Ce genre d'incompréhension Entre frères Nous le rejetons Au nom de Jésus Christ De Nazareth La Bible dit L'arbre que le Père éternel n'a point planté doit être déraciné. Là maintenant, des personnes qui sont déjà en train de goûter ou de savourer les fruits des disputes et des conflits dans des familles. Tes enfants ne s'entendent plus. La grande sœur ne parlait plus à sa petite sœur. Le grand frère est ennemi du petit frère. conflit qui n'est plus interne Mais qui est vraiment même apparent Faut prier et arrêter cela déjà Ce n'est pas la sémence de Dieu Ne développez pas ce genre d'arbre au sein de vos familles L'arbre que le Père Céleste n'a point planté Donc c'est l'ennemi qui l'a planté Doit être déraciné Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Christ de Nazareth Nous allons prier pour refuser et déraciner cela La rancune Les inimitiés, les incompréhensions Les disputes et les querelles Ce sont les œuvres de la chair Et l'ennemi est glorifié Tu vas dire à Dieu Que ce genre de climat ne règne pas au sein de ma famille Mais si ça régnait déjà Je déracine cela Les querelles, les disputes, les incompréhensions ce genre de troubles doivent cesser de régner. Vous résisterez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que tu peux lever ta voix Est-ce que tu peux faire cette prière de tout cœur Tu peux citer les membres de ta famille parce que toi tu es dans ta chambre, tu peux le faire en citant leur nom. Entre un tel, Mimi et Patrick, s'il y a incompréhension, s'il y a querelle, s'il y a division, s'il y a dispute, s'il y a inimitié, Seigneur, je déracine cela. Au nom de Jésus, bien aimé, tu commences à prier, tu pries, tu déclares, élève ta voix, prions tous ensemble, Alléluia, yeah. éternel Dieu Tout-Puissant, maintenant même. Nous voulons dire non à toutes sortes d'incompréhensions. Que ce soit entre mes frères et sœurs, soit entre moi et mes sœurs et mes frères, entre mes enfants. Nous déracinons ce que l'ennemi a pu implanter. Seigneur, nous commençons par la prière. Mais après la prière, nous allons contacter les uns les autres nous contacter. Pour ramener un climat de paix Un climat d'amour Un climat d'unité Au nom de Jésus Je commence par déraciner cette sémence Qui est d'abord spirituelle Avant qu'elle ne se matérialise. Ça commence par les spirituels. Voilà pourquoi maintenant nous déracinons Nous déracinons cela Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Que Dieu te bénisse Qu'ils te bénisse richement. Bien aimé en Christ. Des disputes peuvent avoir plusieurs origines. Peu importe les origines. Peu importe d'où ça provient. Mais les conflits c'est quelque chose à refuser. Il y a de ces familles qui étaient bien portantes. On va revenir à la femme sur la mythe Qui se plaint. Elle dit ce sont mes frères qui ont fait que je sois comme ça. Mais on va parler, après ce que j'ai fini Avec la soeur, je vais vous développer En parlant également de certaines origines Des familles C'est pourquoi quand vous vivez en famille, il faut être Très attentif et savoir comment vivre Et s'il y a des portes d'entrée Par lesquelles l'ennemi rentre facilement Pour s'aimer des divisions des familles En tant qu'un enfant de Dieu Avisé, tu dois savoir déjà Comment te comporter pour ne ne pas en arriver là au conflit et aux divisions. L'homme prudent voit le mal de loin, il se cache, et quand la prudence fait défaut, la blédie, mon peuple tombe. Mes frères m'ont imposé un système de vie. Je vous ai donné l'exemple des foyers qui se sont divisés parce que la famille a pesé leur poids. Pourquoi ont-ils décidé ainsi ces membres de famille On ne sait pas. Mais du moins, c'est toute une destinée qui est gâchée. Là où il y a conflit, il y a toujours un camp qui est détruit. C'est au désavantage des membres. Alors pourquoi développer un climat comme ça Qui, désavantage, qui, qui rend euh, certains membres de famille en retard ou qui gaspillent leur destinée tout simplement Bien aimé en Christ C'est possible que le diable puisse Vouloir imposer un système comme ça Et gâcher les destinées des uns des autres C'est aussi possible Que quand vous avez Dieu Et que vous suiviez les normes de l'éternel Vous puissiez faire face à cela Et sortir vainqueur Rentrons dans Genèse chapitre 41, 42, 43 L'histoire de Joseph et de la famille Il y avait quand même un conflit là-bas un conflit d'intérêts, un conflit basé sur les jalousies, etc. Un groupe contre un aussi. Voyez-vous, chez la femme sur la mythe sa destinée est détruite. Mais ici, ce n'est pas contre une femme, mais c'est contre un homme qu'on appelle Joseph. Les dix se sont bloqués, formés en bloc contre leur jeune frère, la personne de Joseph. Ils se sont également irrités. Pourquoi? Papa l'aime plus que nous. Des deux, à cause du premier songe, et puis de trois. À cause de son troisième songe, qui prophétisait et qui annonçait sa gloire et sa supériorité vis-à-vis -vis de, de ses frères. Peu importe la raison, il y a déjà conflit. Et si Joseph n'avait pas bien géré ces conflits, et si Dieu ne s'était pas imposé, la destinée de Joseph serait amputée. Donc C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pour ce genre de conflit, de, de climat règne déjà dans votre famille. Mais si vous êtes accroché à Dieu et vous savez vivre et gérer ces conflits avec toute sagesse, vous sortirez vainqueur. Et d'ailleurs, laissez-moi vous rassurer que Dieu fera que vous soyez toujours vainqueur parce qu'il dit ceci. Il ne permettra pas une tentation qui soit au-dessus de votre force. Donc, si Dieu t'envoie dans une famille où il y a des papas sorciers, une maman occultiste, bien sorcière à outrance, bien aimé et Dieu t'a prédestiné là-bas En tant qu'une grande femme, un grand homme Avec une étoile brillante Mets-toi dans ta tête Que Dieu t'a donné les capacités Les potentialités De gérer ces genres de personnes Ces genres d'esprits malveillants Et des climats que ces genre de personnes peuvent susciter au sein de votre famille Il faut croire en ça Le combat de Joseph n'était pas un combat facile mes amis 10 contre 1 et ces frères-là, ils ont créé un climat compliqué. Un climat difficile à gérer. Ni t'étais Dieu, et ni t'étais aussi la sagesse des membres de cette famille qui étaient du côté de Dieu, c'est-à-dire du côté des saints, du côté des personnes qui n'avaient pas la sorcellerie. Bien-aimés, il y aurait eu mort d'hommes. Lesquels allaient mourir C'est le côté des enfants de Dieu. Soit Joseph serait mort, soit c'est son père qui mourrait, Jacob. Bien aimé, on l'a vendu Mais avant de le vendre, l'Abbé dit Ils l'ont vu de loin, ils ont résolu de les tuer Quand quelqu'un prononce déjà Que je vais te tuer, sache-le dans ta tête Il t'a déjà tué La Bible dit, celui qui médite le mal contre son frère C'est un meurtrier Donc quelqu'un qui déjà sort de sa bouche Que je vais les tuer Sache-le qu'il t'a déjà tué Ce n'est pas question en qui tu peux faire confiance Il y a des phrases qu'on ne peut pas prononcer mais heureux sois-tu si tu écoutes ce que Dieu veut, que tu sois prudent. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Donc Joseph avait déjà écouté ça de ses oreilles. Ce n'est pas les étrangers qui lui disent ça, mais ses propres frères. Son propre sang. Fils de son père cette fois-ci. Chez cette sœur là-bas, c'était quoi? C'était qui? Les fils de ma, de ma mère. Mais si c'est chez Joseph, ce sont les fils de ça... De son père. Là-bas, ils ont seulement gaspillé la teinture. Mais ici, ils veulent le tuer. Enterrer l'étoile. Qu'elle ne brille pas du tout. Waouh. Mon frère, partage, s'il te plaît. Partagez, partagez, partagez. Copiez le lien et envoyez à quelqu'un. Faut m'ollager. Faut solo. Que Dieu vous bénisse, mes frères, et qu'il vous bénisse richement. bien aimé dans le Seigneur, voilà que Dieu va peser de son poids. Dieu est derrière ceux qui les craignent et ceux qui espèrent en sa bonté. Première condition, dit, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent. Premièrement Et puis des deux de ceux qui espèrent en sa bonté Mais aujourd'hui on a comme impression Dans nos églises On prêche beaucoup plus facilement L'espoir en Dieu Ça on a la facilité de prêcher Dieu te protégera Place ta confiance en Dieu Cherche la face du Seigneur Les gens peuvent prier, crier C'est bien les gens ont facilement confiance en Dieu Mais oublie les premiers points Donc nous oublions le premier points La première condition Pour que l'ange de l'éternel puisse camper là il faut qu'on les craigne d'abord et malheureusement nous autres qui développons ce genre de prédication il faut développer la crainte de dieu on devient ennemi de tous bon jésus nous avait déjà prévenu mais laisse moi te dire je te prêche la vérité pour que tu vives le ministère angélique que dieu puisse veiller sur ton corps ton âme ton esprit ta famille dans tous tes combats il faut que tu les craignes il est le dieu de ceux qui les craignent d'abord ne hais pas ton frère, ne sois pas jaloux, ne sois pas un homme à duplicité. Quand tu dis la vérité, prononce la vérité dans toutes tes voies Dieu sera avec toi. Il éclairera tes sentiers. C'est pourquoi David dit ceci on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit quand même, je marcherai, dans, je traverserai la vallée de l'homme de la mort. Je n'aurai pas peur parce que je sais que son bâton et sa houlette me rassurent. Eh, Nazan Jésus-Christ se en disant, le diable vient vers moi, mais il n'a rien de lui en moi, comme il n'a rien. Alors on Première condition, développons la crainte. On a vu cela dans Jacob lui-même. Jacob craignait Dieu quand il s'est converti en Israël. Chez Laban, on lui a fait ça, mais il ne s'est pas manifesté comme un impoli. À manka, papa, fani ra Kim, il y a un Dieu quelque part, le juste est juge. Il est sorti de cette maison sans voler. C'était Rachel, sa femme, qui avait récupéré la statuette de son père, il était décédé. Il est sorti même réduit. C'est possible qu'il puisse y avoir des conflits dans la famille, mais tu sors sans tâche. Et c'était le cas pour Jacob, c'était le cas pour Joseph. L'Abbé dit, Jacob gérait la chose. Quand Joseph a prononcé la deuxième vision. Oh, donc, tu veux dire que même mon père, toi, moi, et ta maman et puis tes frères, on sera là, on va se procéder devant toi. Mais l'Abbé dit, il garda les souvenirs de ces choses. Sagesse, il sait gérer les climats. Il était un père réconciliant. Il voyait qu'il y avait un bloc. Les enfants de la première femme n'aimaient pas le petit Joseph. Mais lui, veut il veut réconcilier. Mais il faut faire attention à la naïveté aussi. La Bible dit, ne sois pas juste à l'excès. Et dit, oh la que la Voilà, en voulant réconcilier les frères, il dit, Joseph, Joseph, ce sont tes frères qui sont là-bas, en train de paître les troupeaux. Bien qu'ils aient formé un bloc contre toi, toi il faut aller. Va un peu t'enquérir de ceux qui sont devenus. Cherchez pas à me rassurer s'ils sont en bon, en bon état. Voyez-vous, un papa réconciliant, il était là, il gérait les conflits. Il voulait créer un climat d'unité. Mais, quand on a dit sceptique, Ndoki, a dit qu'il n'y Ndoki. a dit qu'il n'y avait pas de cagnois. Il y a alors mes frères et sœurs il y a des choses qu'on dit facilement en lingala donc on peut avancer c'est à dire je disais que sont têtus sont déterminés quand ils sont décidés à faire quelque chose, ils veillent, ils, veillent, ils déploient leur énergie pour, n'est-ce pas, réussir leur mission. Ils ne se découragent jamais. Les sourcils. Mon frère et ma soeur, voilà que le papa, il se comporte bien comme un papa digne de ce nom, voulant réconcilier, rassembler ses enfants, maintenir un climat d'unité. Mais les, les dix sourcils étaient là, déterminés. La Bible dit, de loin ils ont vu leur frère Joseph approcher. Ils ont tenu une réunion. Regardez le faiseur des songes qui arrive. Tuons-le. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Ah, les fils des ténèbres, très rusés. Bon, si vous savez que la chose que vous êtes en train de faire, elle est bonne, mais pourquoi vous vous cachez Pourquoi vous voulez voiler, masquer que ça se passe sans trace Mais faites-le publiquement. C'est-à-dire que ce que vous planifiez depuis de faire sur votre frère, c'est une mauvaise chose pour corrompre sa conscience. Pour la conscience, mais quand il est sous drogue, là, là il peut faire des choses. Répentons-nous, mes frères. Oh frère de Joseph. Ils étaient au nombre de 10. Dans l'équipe, 10 contre 1. Mais le côté des fils de Dieu, il n'y avait que Jacob et son fils Joseph. Ils n'avaient aucune mauvaise intention. C'est pourquoi, mon frère, je te demande de développer encore la crainte de Dieu. Développe l'amour vis-à-vis de ceux qui te détestent. Mais ne sois pas naïf. Parce que ici, nous voyons que, quelque part, au nom de l'amour, au nom de l'unité, au nom du christianisme et de, de, du fait d'être enfant de Dieu, d'être bien. On ne partise pas avec le diable. Et voilà que Jacob a failli perdre son fils Joseph. Heureusement que Dieu était de leur côté. Et là, la Bible dit, quand Dieu dispose, et plutôt, il est, il est de votre côté, il approuve vos voies, il disposera en votre faveur, même les ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi Amen trois fois. Encore une fois, Amen, Amen, Amen, qu'on avance. J'aimerais que vous m'aidiez à partager, partager, partager, partager. Partagez encore, partagez l'avantage, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Bien aimés vous connaissez la suite, quand le petit est arrivé, on a voulu le tuer effectivement, mais comme Dieu a touché le cœur du camp adverse, la mission a échoué. Je prophétise et je déclare, même si vous êtes dans, dans une famille. Où il y a les cœurs comme ça, les gens qui sont déterminés à vous détruire, à gâcher votre vie, à gâcher vos activités, à gâcher votre santé, à amputer votre destinée, à détruire le foyer que vous avez battu, à détruire vos activités, vos entreprises, à détruire votre destinée et à diviser totalement la famille. Si vous pouvez rester ferme dans la présence de Dieu, craignant Dieu, ne rendant pas le mal pour le mal, le Dieu des cieux vous protégera. Et il perturbera les projets des méchants Est-ce que tu peux faire cette prière Avant qu'on continue avec l'histoire de Joseph J'aimerais que là où tu es, que tu dises Dieu Seigneur, voilà que je me retrouve Au sein d'une famille comme ça, où il y a des divisions Je fais de mon mieux pour maintenir un climat d'amour Être bien avec mes amis, mes frères, mes parents et autres Mais il y a ceux-là qui sont sceptiques Ils sont animés de mauvaise foi Ils sont catégoriques, ils ne veulent que verser le sang Ils sont là des mangeurs de chair c'est des parents qui sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Mais ils se répandent difficilement. Les cœurs de pierre ne se transforment pas facilement en cœurs de chair, si le Seigneur ne fait grâce. Eh bien, mes seigneurs, l'apôtre Lifoko du ciel, a chanté un cantique qui nous a toujours interpellé, dit « Les sorciers écrivent avec le stylo, avec le bic. Hein? »« Quand tu écrives avec le stylo, avec le bic, là, c'est difficile. Même si tu avais une gomme, tu vas effacer, mais il y aura toujours des traces. La fête sera toujours sale, il y aura des traces qu'on avait déjà écrit quelque chose ici. Ah, Voyez-vous, tandis que les fils de Dieu ou les chrétiens écrivent avec le crayon. Et quand tu as écrit avec le crayon, c'est facile, quand tu vas effacer avec la gomme, ça s'efface facilement. cest le chrétien oublie facilement, il pardonne facilement. L'enfant de Dieu n'est pas rancunier, mais attention à la sémence du serpent. Et quand vous êtes dans une famille avec ce genre de personnes, il faut faire très attention, ne pas confondre l'amour et l'unité à la naïveté. Toi, tu penses que c'est l'amour que tu deviens naïf. Là, maintenant, dans la famille, c'est une famille biologique, mais il y a deux sémences qui se battent. La postérité du serpent et la postérité de la femme. Sur le plan spirituel, tu dois développer les combats la papa comme c'est les gens que je peux pas moi je vais pas les maudire je peux pas les combattre mais c'est toi qui es le juste le juge intervien no monara non non non ne touchez pas celle-là ne touchez pas celui-ci c'est comme ça que Dieu a défendu la cause de Jacob regardez dans la bible Jacob c'est c'est le neveu Laban c'est l'oncle, donc parents et neveu, parents et fils D'une part, et de l'autre part c'était beau-fils et beau-père Donc déjà ça, moi on a Tu ne peux pas combattre les parents Mais regardez, il est resté calme et espérant la bonté de Dieu, la justice de Dieu Mais très éveillé, très prudent, Dieu l'a défendu Et c'est ainsi qu'on va prier aujourd'hui Si vous avez des frères de Joseph dans la famille des personnes qui sont déterminées à verser les sangs, à détruire les destinées. Il faut vraiment développer la crainte de Dieu, mais également espérer en Dieu. On a vu Joseph, après avoir subi ça, il est parti en Égypte. Il avait cette sémence, cette culture en lui. La sémence de son père. Il y a ça, je ne peux pas faire. Je ne suis pas à vivre comme tout le monde. Famille n'aouti. Famille Kindoki. Famille Mabé. Bah ventir et les mais ailleurs socialis, <rire> na minute, va récupérer. De des personnes, tu ne pas que tu as peur de famille ou de la sorcellerie familiale pour ne pas commettre certains bavures, mais tu n'es pas appelé à faire, à commettre des erreurs, parce que chez vous là, on attend seulement que tu commettes, tu sortes seulement de la bouteille. Bah deux diottes, deux diottes dans la sauce. Regarde la cafard dans la C'est Dieu qui te protège Tu oses rentrer dans les lents des autres On te récupère en la minute Ils vivent bien, ils ne font rien du tout comme sacrifice Ils sont là, ils vivent bien Mais c'est bien, mais ils n'ont pas les mêmes réalités Ils ne vivent pas les mêmes réalités que toi L'ambiance dans leur famille c'est pas comme là chez vous. Toi tu as des frères de Joseph. Chez vous il y a des gens qui ont des calculatrices comme ça, machines. Bah ben t'es là yo. Ah comme la assis site construction comme bah peinture vas au chat. Bah tu as la carreau déjà. Bon toi Zélie nanana si carreau. Sarah va carreau. Réunion convocation. Tuyon le et nous verrons ce que deviendra ces songes. Il y a est-ce qu'on va changer le rythme maintenant? Va... Tuons les pétro caboula immeuble en attendant qu'on ban ou ban. Bah bete dans machine. en 2021 à 2020, combien? 150 000 dollars. Ceux de là ont mal des antihypoglycémiques. On a faire à de la maladie. On a mal à diabète. Tu bêtes il diabète à kindoki Eh, bon tous les les sucre yo. La 2022-2023. On va voir combien va la, va la, la, hey. va la va 2022, va valeur à combien. Les cœurs de l'homme est méchant le faire est Des de la de Comme ça ils vont justifier Parce que les frères de jeuf disaient quoi Tu le et on dira qu'une bête féroce l'a dévoré. Donc a raison, de représenter là Ils sont spécialistes en réplique. Hein? Hey, les pasteurs d'aujourd'hui ne sont que là pour diviser les familles. Regardez également les, les, la conduite de vos frères, de vos amis. Est-ce que c'est nous qui lui avons demandé de boire beaucoup d'alcool? un bah spécialiste de rendez-vous parce que ma bête a qui n'a tout allez bah, soufflez comme pépé on souffle sur toi un esprit euh, on appelle ça comment euh, là, une sorte d'attraction à, à la boisson au euh, à la l'alcoolisme la, Toute forme de luxure vous êtes accro à ça non mais là, comment quoi mais la tu ne connais pas l'origine. Les frères de Joseph t'ont manipulé. La femme sulamite pleure. Mes frères, en fait de moi, gardienne de leur vigne. La servitude, la manipulation, l'imposition. Des fois, ce n'est pas par la boisson, mais c'est par le sexe. tu Soit ils vont t'envoûter. Et tu vas commencer à chercher des femmes Toi les femmes normales tu ne vas pas chercher Toi tu vas commencer chercher celles qui sont atteintes là Des maladies incurables C'est là où toi tu vas tomber Je ne suis pas contre ceux qui souffrent D'ailleurs nous organisons tous les jeudis Des journées miracles pour ceux qui sont malades Et des maladies incurables On prie ensemble pour que Dieu vous guérisse Je ne suis pas en train de me moquer des malades ici là mais Je suis en train d'interpeller les gens pour comprendre qu'il y a des réalités au sein des familles. Mais que n'a le Nous sommes ni des choses montées. Tuyons-le. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ma soeur, j'aimerais que tu pries. Mon frère, prie. Nos familles ne sont pas les mêmes. Provenant provenons des familles différentes. Est-ce qu'on peut prier d'abord Que Joseph dise Seigneur, je sais que moi je proviens d'une famille où règne. Les frères de Joseph. Voilà pourquoi le petit Joseph s'est discipliné sur la terre étrangère en Égypte. Azuba passe en or. Il va à Joseph. Il On rattraper ses on les les les va comme ça, il serait, je remplace les messieurs Potiphar. Nous avons rendez cimetière aux hommes du J'aimerais que quelqu'un lève sa voix pour prier, pour dire à Dieu, « Seigneur, je suis d'une famille comme ça, donne-moi la sagesse, la crainte de Dieu, la vie de consécration et la vie de prière, de sorte que je sorte vainqueur. Là, je vous ai montré le risque de Joseph, mais regardez maintenant le risque de Jacob. Jacob a failli mourir, papa n'a pas eu la crise. Et papa, c'est un nerf solidité, mais papa Koufi. Jacob, on a pendant une crise cardiaque, ton attention. Parce qu'on l'a accusé de tout. On le présente comme le, un papa sorcier. On l'a culpabilisé. Vu son âge, là, mais il pouvait piquer une crise de tension. Il y a un côté de Papa, papa, où est Joseph Où est Joseph Joseph. Joseph, mais devenu est vous chercher. Eh hey, papa, papa. Papa, tu as tué Joseph. Tu aurais fallu les garder. On avait toujours venu. Même à 20h, on vient, on serait venu toujours. Papa, regarde ce qu'on a trouvé de Joseph. N'est-ce pas là la tunique de Joseph? Oui, c'est sa tunique. Il y a quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'a pas retrouvé. Sûrement une bête féroce l'a dévoré Donc, on a dit ça, papa, sa papo et un gambo Or, on l'a déjà bouffé. C'est comme ça la sorcellerie dans des familles. Et ce papa a failli mourir. Ni t'était sa sincérité vis-à-vis de Dieu et l'alliance du dieu de son père. Les dieux qu'il a défendu face à Laban, c'est le même dieu qu'il a défendu face à ses enfants sorciers. Je prie que mon frère et ma soeur Si tu as des enfants comme ça Tu as des frères comme ça Tu vis dans une famille, dans un foyer Ce genre de climat règne Il faut espérer en la bonté de Dieu Développe la vie des consécration Et des craintes de Dieu C'est si Dieu te protégera L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent Et de ceux qui espèrent en sa bonté Réalise la présence du Seigneur On va prier avec toi pendant deux bonnes minutes encore Et puis on va continuer en temps, Petit à petit vers la fin de notre service Réalise la présence du Seigneur Réalise la bonté du Dieu très haut Sois concentré, sois vraiment concentré Il ne reste plus Oui on peut arrêter la clim Il ne reste plus qu'une vingtaine de minutes Et puis nous allons, nous allons clôturer Élève ta voix, réalise la bonté du Seigneur Dis adieu Seigneur, merci Merci, merci Seigneur Merci le roi des rois pour ce moment Merci pour cette exhortation Rentre maintenant en toi-même Rentre en toi-même papa, maman Quel type de frère As-tu dans ta famille Si ce sont des bons frères, des belles soeurs Gloire à Dieu Mais quel type de parents alors tu as dans la famille Quel type de neveux ou de fils que tu as Si ce sont les gens De la race, des frères de Joseph C'est-à-dire la sémence du serpent La sémence de Satan des personnes remplies de haine qui, qui ont la gâchette facile, ceux qui ont qui verse le sang facilement, bien aimé. Les omnivores, voudrais-je dire, il faut demander à Dieu de te communiquer la crainte. Sans crainte de Dieu, elle te sera difficile. Parce que avait dit, l'ange de Dieu campera seulement autour de ceux qui craignent Dieu. Donc sois dans les normes, papa, maman, solo. C'est pourquoi je vais que chacun prie. Toi et moi, qui nous retrouvons des fois dans des familles comme ça, on a droit à la crainte de Dieu. Il nous faut la crainte de Dieu et la vie des prières et des consécrations. Dis à Dieu, Père éternel, je te désire maintenant. Yahweh communique à Kobangan Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Demande à Dieu, Seigneur, communique-moi ta crainte, communique-moi ta crainte. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël. Nous voici devant toi Seigneur, nous prions, nous te demandons de développer dans nos vies la crainte, que la sémence des crainte de l'éternel soit notre partage. Père, que tout ce qui nous pousse à ne pas t'obéir, à être désordonné, à aimer une vie de libertinage, une vie de désordre, une vie de débauche, une vie de rébellion, vivre comme des hommes et des femmes insensés. Seigneur, que ces sémences soient ôtées, on n'a pas droit de mener un tel monde de vie. Père Céleste, nous sommes comme Samson en présence de Delilah. Quand on a une femme comme ça, comme Delilah, un frère à l'esprit de Delilah, on n'a pas le droit de désobéir à Dieu. Voilà qu'une simple désobéissance. Samson a livré les secrets l'a a désobéi aux consignes de son père. Dieu se retira et c'était le calvaire pour Samson. On lui a crevé les yeux, on l'a enchaîné les mains. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont des talents, qui ont des grâces, qui ont des capacités de, de s'épanouir. Mais malheureusement, euh, parce qu'ils se sont fait entourer de mauvais membres de famille, de mauvaises femmes, de mauvais frères, de mauvais enfants, de mauvais parents. Voilà que des talents sont en train de faire du surplace, sont en train de tourner à rond. Eh Yahweh, nous avons besoin de toi. Aide-nous à demeurer. Dans ta présence et te craignant, En observant tes principes. Samson n'a pas pu. Demeurer longtemps dans la crainte et l'observation de tes principes. On lui a crévé les yeux. Parce que l'ennemi ne nous fera pas de cadeau. Permets à ton fils et à ta fille de comprendre cela. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Nous demandons la sagesse et la crainte de Dieu que, qui était en Joseph. Lui qui était éloigné de sa famille. Mais il savait que j'ai une famille à combat Une famille où règne la source la méchanceté Et je dois développer mon intimité avec le Seigneur Qui me donne des visions Le Seigneur qui m'appelle à devenir grand Je dois lui être fidèle et obéissant Voilà que devant la femme de Potiphar Il est resté serein Craignant Dieu et espérant sa bonté Père que cette sémence soit le caractère de ma soeur et de mon frère communique moi cette, cette sémence-là Ce mode de vie-là Cette façon de voir les choses l'intégrité, la communion, soit notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Nous disons, merci Seigneur Jésus. Encore une fois, merci Seigneur Jésus. Une troisième fois, merci Seigneur Jésus. Tu m'écris trois fois, Amen. Amen Amen Trois fois écrivez-moi Trois fois Amen Amen Toi qui écris cela Donne Dieu Te communiquer cette sémence La crainte de l'éternel Qu'elle soit ton partage Pendant que tu m'écris cela Trois fois Amen Amen Amen Donne ce Dieu là déverser Sa grâce sur toi Et te communiquer la crainte La crainte de l'éternel Que le Dieu tout puissant vous bénisse Qu'il vous bénisse richement qu'il vous bénisse abondamment. Voilà que Papa Jacob, il était bien, il se comportait comme un fils de Dieu, ayant tendance à, à réconcilier, à rassembler ses fils. Mais le résultat n'était pas le résultat est escompté. Au lieu et place de les voir revenir ensemble, <rire> Il a subi, il a reçu la gifle du diable. Ses fils lui ont dit on ne t'a pas demandé de nous envoyer le petit. On ne va pas rater cette occasion. C'est là où je vous dis, vous êtes nés de famille comme ça. Ne donnez pas, n'ouvrez pas de brèches à l'ennemi. Moindre, hein? faux, pas profiter. Moindre, faux pas profiter. Homme de Dieu, pasteur, apôtre, évangéliste, voilà, a pas la c'est la bango. Il y a une famille qui Il y a une famille qui Il y a une famille qui est là. Il y a Alors que Dieu avait déjà l'allure, l'ampleur. Quand Dieu t'interpelle, le jeune Joseph est loin, éloigné de sa famille, mais il se comporte en homme. Responsable La femme de Potiphar Le tente, qu'est-ce qu'il dit? Dans la loi de mon Dieu mm -mm. M'a à la rate. Ne sois pas comme Samson Quand on l'excite un tout petit peu Encore davantage, allez D'ailleurs, tu peux me raser Les cheveux L'abbé dit L'ange de l'éternel Campe autour de ceux qui les craignent et de ceux qui espèrent en sa bonté Craignons Dieu et espérons maintenant sa bonté Quand tu vas maintenant espérer Et dans l'espérance en Dieu, c'est là qu'on prie Il ne suffit pas de faire des prières, Là ça prouve que tu espères en la bonté de Dieu Mais si tu ne les crains pas N'espère pas non plus parce qu'il ne viendra pas Ramus Samson à Vivac Pensant que Dieu était devenu son grand-père Hablé dit Et Dieu se retira de Samson comme il était dans une famille où il y avait la sémence du serpent, la postérité du serpent. Déli, la masse A faux pas. Adamé. Je l'ai eu. Venez, venez, venez. L'ennemi extrinsèque est moins dangereux que l'ennemi intrinsèque. L'ennemi Alibanda. Aoutou tout bien, que Puis l'Iban peto la radar. Mais 4? On a à 4. yele a mis à a mis à a mis à 4. On a mis à a nana à 4. On On à On il faut faire attention Moindre faux pas Samson Il se déconnecte dé dé de Dieu Il désobéit à la loi de l'éternel Il livre juste un secret De lui, il n'en pas hésité J'ai découvert son secret On lui a rasé la tête, tout, tous les cheveux Venez Tante Samson se rêvait de son sommeil C'était en retard Et Joseph a refusé ce genre de trucs au nom de Jésus Christ de Nazareth Vous voyez que Joseph a bien géré la, la, la crise Jacob aussi, il a quand même gardé son calme Il savait qu'il n'était pas, il ne s'est reprochait de rien C'est pourquoi ne sois pas agité Si tu n'es pas sorcier ou sorcière, sois calme il ne faut pas t'agiter On oh, m'a traité d'impudique, voleur, menteur Ne t'agite pas, sois posé Je te dis que rien de mal ne t'arrivera Aujourd'hui, tout le monde peut gâcher ta réputation Ton image, etc. peut être éternie. Même les hommes de Dieu qu'on accuse faussement là Que vous voyez, on a accusé faussement S'ils sont véritablement innocents Demain ou après-demain, vous allez voir la justice de Dieu. La lumière finira par jaillir. Bible dit les ténèbres ne régneront point toujours. Ne régneront point toujours. C'est pourquoi toi gamin qui gâche la réputation des fils de Dieu, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu publiquement, il faut savoir le courage de venir avouer et confesser publiquement. Et ça, témoignage à c'est en public mais maintenant la réconciliation et le pardon c'est en cachette, non c'est pas bien Pasteur, Napena Boyé exige à la, la personne là, donne lui de l'argent parce que si tu donnes de l'argent, on va dire que tu l'as corrompu qu'il passe, faut l'exiger. moi je te pardonne mais la malédiction sera ôtée quand tu auras fait, tu avais fait combien d'émissions pour salir mon image, pour des choses des fausses histoires combien d'émissions tu as fait si c'est 50, fais 50 émissions dans toutes les chaînes-là, va dire que tu avais menti. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut corriger. Parce que l'image des fils et des filles de Dieu est de foi pour rien. Pour rien. Regardez Jacob, un innocent comme ça, mais on va qu'ils on lui donne une étiquette. C'est-à-dire, on va penser ma en bilamba. Un papa innocent comme ça. C'est dans un quartier de voyous, on pouvait mettre le pneu sur lui et puis le, le, le, le, le consommer par le feu. Papa n'a pas dit je me posais des fois la question, des fois la question, mais qu'est-ce qui m'avait poussé, quelle mouche m'avait piqué pour que j'envoie ce petit-là, ici, là. Ah, mon Joseph fait partie. Joseph en Ghana, Zanzibar, au salé qui m'ont dans mon salon. Parce que tantari, tantari, il y a une bitumba, bitumba, famille. Et Rolando partout. Alors, il faut savoir bien gérer les conflits comme ça et les combats d'origine familiale. Il est resté craignant Dieu. Et maintenant, une bonne vie avec les autres, les gens de la société, parce que Dieu, tu ne les verras pas. L'esprit, Dieu, c'est le voisin, Dieu, c'est l'ami, Dieu, ce sont tes collègues, Dieu, ce sont tes frères. Et voilà qu'il a respecté. Dieu qui ne voit pas, il a également respecté ses frères. Il dit non. Potiphar, c'est un bon monsieur, il m'a fait du bien. en je commence à avoir un peu de salaire, un bon salaire, c'est Joseph, qui, c'est Potifar, ton mari qui m'a fait du bien Non, c'est de l'ingratitude Dans la loi de Dieu, cela est punissable C'est-à-dire qu'un un, un, un bon mode de vie, une bonne conduite des mœurs, des valeurs toi qui proviens d'une famille comme ça, tu dois libérer des fruits dignes de ce nom libérer des valeurs tout monde vous vous souvenez d'Akab, n'est-ce pas? ok Lucas Josaphat, Josaphat accompagne-moi ils veulent aller comme ça, non, ils se déguisent Toi soit on a dit, ils moi je serai là comme un simple militant Quand il y a un mauvais sort Et Orlando a la place aux armes. A qui m'a Mauvais sort, malédiction Ça va te poursuivre partout Développe la crainte de Dieu Dieu te sécurisera, il défendra ta cause Il te protégera Il est le même hier, aujourd'hui Éternellement. Bon, le temps nous fait défaut. on doit prier. Voilà que Joseph a pu vaincre le combat de famille. J'ai dit qu'il était de Dieu, pourquoi il craignait Dieu, il suivait les principes de Dieu. Dieu va le rendre au large. Il était toujours obéissant et sensible. Il a compris que la bénédiction que Dieu m'a donnée, ce n'était pas pour diviser la famille. Vengeance. Non, non, non, non. Il dit que c'est la bénédiction familiale. Il ne voulait même pas qu'aucun de ses frères ne reste là-bas en Israël Parce qu'il était premier ministre en Égypte Il les a traités durement Il était devenu vigilant, prudent Mais il n'était pas un homme qui divisait la famille Il a compris que d'après la loi de mon Dieu Ma bénédiction elle est familiale Elle est familiale Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un J'aimerais que tu puisses te recueillir dans la présence de Dieu. Recueillons-nous dans la prière. Que Dieu t'aide. Ne rends pas le mal pour le mal. Il y a de ceux-là qui ne veulent plus soutenir leurs frères, aider leurs soeurs parce qu'ils sont des sorciers, parce qu'ils ne nous aiment pas. Vengeance contre vengeance, non. Joseph a usé de sagesse, un peu de, de discipline, mais dans son cœur, il méditait leur, leur bonheur et l'unité. Voilà qu'il a pu les rassembler. Ils ont mangé encore à table, ensemble. Ils ont bu, ils ont mangé ensemble. Ils voulaient même verser ces, ces larmes. Pourquoi? Il s'est souvenu de la manière dont ses frères allaient les tuer. « Bah, ce Kinga, il est le soukawapi. » Vous aurez pu crever de faim là-bas. Alors que la personne que vous vouliez tuer, c'est celle qui était en train de planifier. « Ça, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il est passé par votre méchanceté. » Pour que je puisse en arriver là. Je prie encore à quelqu'un. Comprends que tous les combats, les combats de famille, ne crois pas que les sorciers vont te sacrifier. Ne crois pas qu'ils vont mettre fin à ta destinée. Ils te poussent encore à te rapprocher de Dieu. Et ils sont en train de te conduire au fait à la terre de ta destinée pour que demain même eux aussi puissent en bénéficier. Mais complexé d'être morale. Ils ne pouvaient plus dire non. Ils ont combattu la vision hier. Mais quand Dieu a confirmé Moïse, plutôt Joseph Ils n'ont pas pu les combattre encore Et c'est Joseph qui était le leader de la famille Petit frère Mazopé ça n'a place à Rofand. Allez tout le monde à Gozen. Je n'ai vu personne bouder. Hein? J'annonce à quelqu'un Dieu t'imposera Le Dieu de Joseph te donnera la supériorité Sur tes ennemis à condition que tu ne la charges pas De ta, ta propre force Il dit garder silence Mais lui combattra pour vous il les a imposés. Gozen, plus question d'Israël. Vous tous là-bas, à laquelle il est. Gozen. Nayaya, Nabalek, Bangwana Nabafalis. Vous êtes bien nourris. Bien logés, à l'hôtel, partout. Bien aimé. Sois fort spirituellement. Mais que Dieu t'ouvre encore des portes. Que tu sois fort aussi financièrement. Nous a réalisé présence en Zambie, Mais tu vas prier pour dire à Dieu. Aide-moi à voir le cœur de Joseph. Que je gère ce genre de conflits. Que je maîtrise Qu'aucune flèche ne puisse me déstabiliser me faire perdre le contrôle Il y a des ceux-là qui sont sur le point de se déchaîner Non, c'est pas comme ça Garde ton calme Peu importe la longueur de la nuit Même s'il s'oppose contre toi Comme c'est la vision de Dieu Tu marches selon les normes de l'Éternel Tu marches en communion avec l'Éternel Selon la vision qu'il t'a donnée Le Dieu de Joseph fera de toi Safnash panéash c'est lui qui interprète les songes. Premier ministre en Égypte. En Et tes ennemis, ceux qui te combattent dans la famille, ils viendront sous tes pieds. Et tu es le leader. Tu es le leader. Tu es la tête, la colonne familiale. Crois en ce Dieu qui t'a fait la promesse. Il n'est pas un homme pour mentir ni pour se repentir. Ferme tes yeux. Nous allons prier. Et puis nous allons clôturer notre émission. Prie maintenant. Ensemble avec moi. J'aimerais que tu dises à Dieu la victoire que tu octroyas à Joseph. Communique-la moi aussi aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu m'as communiqué déjà ta crainte. Tu m'as communiqué ta fidélité. Tu m'as communiqué l'amour de mes ennemis. Tu m'as communiqué la joie. Tu m'as communiqué la paix qu'on appelle Shalom. Seigneur notre Dieu, communique-moi aussi la victoire sur mes ennemis. La maîtrise que tu as communiquée à papa Jacob. Accusé des sourcils alors qu'il était innocent Il garda son calme L'abbé avait dit déjà à travers les rêves Il avait gardé les souvenirs de cela Et je pense que la paix qu'il gardait C'était en mémoire et en souvenir De ce que Dieu avait dit Il se disait Sûrement mon fils avait fait une vision Comme Dieu ne ment point Je retrouverai Joseph un jour Il est resté calme et serein Faitiez Salimipe pé, sili. Joseph le Dieu de mes pères, tu n'es pas un homme pour mentir. J'ai enduré en des années de souffrance, 7 ans plus 7, 14 ans pour juste le mariage. D'autres a pas plusieurs années d'injustice auprès de Laban, maltraité, mais tu t'es révélé à moi comme le Dieu de mes pères. à cause de l'alliance d'Abraham, je sais que je retrouverai Joseph. C'est des prières que ce papa faisait. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix et fais ce, ce genre de prière. Malgré la multitude de méchants dans ma famille, malgré la présence des conflits, des rivalités, Seigneur, je crois et j'espère en ta fidélité à cause de l'alliance de Golgotha. À la croix, tu as fait de moi fils de Dieu. Si Jacob pouvait compter sur l'alliance de son père Moi je compte sur l'alliance de la croix de Golgotha Où tu as versé ton sang Ma sœur, élève ta voix prie, Prions ensemble au nom du Seigneur Jésus Alléluia Éternel est Dieu des armées Nous prions maintenant Nous prions pour te demander une chose comme tu nous as transmis la crainte de Dieu, l'obéissance, la fidélité, l'amour de nos ennemis dans la famille, l'amour du prochain. Mais s'ils si sont de manière spirituelle dans le camp adverse, c'est-à-dire c'est la postérité du serpent, nous avons besoin que tu t'élèves comme le juste et le juge, que tu nous sécurises contre leur plan machiavélique, que tu déjoues leurs projets, leurs complots, tout ce qu'ils ont monté. Depuis le monde occulte pour gâcher les foyers, gâcher les vies, détruire la santé des gens, détruire les activités, détruire les projets, détruire les familles. Seigneur Dieu, que leur projet d'enterrer Joseph puisse échouer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie de n'immerde, prie, ne manque pas de mots. Cette prière, elle est efficace. Je n'ai pas dit de puissantes, de nombreuses, de longues prières. Je parle de prières efficaces. Elles sont courtes mais efficaces. Et je sais que Dieu est en train de changer, de paralyser le plan des méchants. Je sais que les projets des méchants de faire des choses sont perturbés. Donne le Dieu de la Bible que nous prions avec vous, déstabiliser toutes les stratégies du camp adverse. Tout le complot des frères de Joseph. Tu proviens d'une famille comme ça. Que le Dieu de Joseph défende ta cause. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les personnes qui proviennent de telles familles, ont des combats qui se répètent. Voilà qu'il est sorti vainqueur du combat de ses frères. Mais il arrive encore chez Potiphar. C'est la femme de Potiphar. À peine la bénédiction veut venir, un combat surgit. Et si la raté, mon anza m'a porte les portes côté, bitumbe bandi sous côté. Nza m'a porte, les portes à ma botte, à banaba botte, à mi, et comme je suis malade, maladie, malade, m'a des enfants maladifs. Et à fondu les portes à mariage, mariage, j'ai commis bitumba, bitumba, bitumba, les koufa. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, toi qui donna la victoire à Joseph, donne-moi la victoire de tous côtés, dans tous les domaines, malgré les combats, que je sois toujours vainqueur. Voilà que la femme de poteval le jette en prison. Il arrive en prison, il y a une ouverture Il fait la connexion avec les gens qui travaillent à côté du roi Il place sa confiance au chef de ses chansons Après avoir interprété les sauges Tout ça ce sont des signaux Qui caractérisent des personnes qui proviennent des familles à problème Des familles où les gens ne vous aiment pas Il y a des sorciers, des personnes qui sont des trucs bizarres Il faut prier, dire à Dieu, De même que tu communiques la victoire à Joseph Fais de moi Safnash Panéach Fais de moi premier ministre en Égypte Ce que tu as planifié, prédestiné pour moi Accomplis-les Au nom de Jésus Christ Élève ta voix, commence à prier C'est la prière maintenant de clôture Demande à Dieu Seigneur Je vivre, vivre la victoire Que cette victoire soit le partage de ma vie Malgré la multitude de combats Je sais, je sais que la victoire Est de mon côté Elle sera la mienne J'aimerais qu'un Jacob dise Même si j'ai des enfants sourciers Même si j'ai des parents occultistes Père la victoire sera la mienne Au nom de Jésus Christ de Nazareth Donne Dieu Honorer ta foi Que le Dieu que je prêche Honore ta foi La Bible dit Lorsque vous priez Ne multipliez pas des vaines paroles Comme des pharisiens Qui pensent que c'est à force De multiplier des paroles Qui seront exaucés. Bible rassure en disant que la prière des justes a une grande efficacité. Je sais que la fervente prière de la foi et des justes a réellement eu une efficacité ce soir. Surtout que nous prions selon sa volonté, nous transmise par le Saint-Esprit à travers cette prédication et enseignement. Nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, Amen, Amen, Amen. Acclame le roi des rois, acclame l'agneau immolé de Dieu, acclame l'étoile brillante du matin. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre service de ce soir. Vous avez été édifiés, que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. La présentation, c'était le pasteur Kalala, votre serviteur l'homme de la continuité des actes des apôtres, président de Patrick à la visionnaire. On est là pour partager, on était là pour partager avec vous la pensée du Seigneur. Nous vous communiquerons nos coordonnées téléphoniques, vous pouvez les lire attentivement dans le générique, juste après mon image, je vais passer le générique, vous allez voir, nos coordonnées sont affichées là-bas. Vous pouvez les noter si vous voulez rentrer en contact direct avec nous. On prie pour le malade, on prie pour ceux qui ont des problèmes. On oriente également des gens qui ont besoin d'être coachés ou orientés. Ceux qui ont besoin de la direction des directives divines veulent nous contacter. Vous êtes également animés de bonne foi pour soutenir cette vision, pour soutenir cette œuvre. Le de Dieu vous bénira. Contactez-nous par le même numéro et c'est l'unique numéro par lequel vous pouvez rentrer en contact direct avec nous. On est là sur WhatsApp également sur téléphone direct. Vous venez faire un texto sur message. Ça va nous arriver et même sur WhatsApp aussi. D'ailleurs, le Dieu Tout-Puissant vous bénir et qu'il vous bénisse abondamment et qu'il vous bénisse abondamment. Je sais euh, les personnes qui, pour qui je devais prier aujourd'hui, Je n'ai pas eu le temps. J'ai prie pour vous demain matin parce qu'il maintenant là, il fait pratiquement minuit ou une heure en Europe. La plupart d'entre vous êtes en Europe là-bas. J'ai prie pour vous demain matin. Je vous appelle pour la prière. Vous qui avez soutenu n'est-ce pas cette vision dans les cadres de L'action qu'on voulait faire pour les orphelins. Que les dieux tout puissants vous bénissent. Je prie pour vous demain. Je vous rappelle. Demain matin. Sans faute. Je vous appelle pour la prière. Euh, tout s'est bien passé. Il n'y a pas de complications. Pour vous qui avez fait ce, ce transfert. Également vous qui avez fait le transfert. Pour soutenir les orphelins. Allez. Que les dieux tout puissants vous bénissent. Qu'ils vous bénissent abondamment. Nous sommes donc à la fin de l'émission. Portez-vous bien. On se retrouve euh, demain. Dans notre émission, dans notre programme des 10 jours, mais seulement demain, je ne serai pas à 7h mais on va faire un service demain, les avant-midi c'est-à-dire demain, je vais passer à partir de 9h30 c'est-à-dire heure des USA, heure de Chicago 9h30, je serai là pour l'émission tandis que nous allons euh, passer à Europe et Afrique, il sera pratiquement 14h30, heure d'Europe et d'Afrique soyez là-bas 14h30 ici chez nous, ça sera à 9h30 on priera pour vous, on fera notre septième jour de programme. Allez, restez branchés ce côté. Que les dieux Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Bye bye et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Inspiré pour vous en vue de votre épanouissement. Au programme, Révélation, Exhortation, Prières agressives de délivrance et de percée. À la présentation, Patrick. Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-nous au 001 331 262 49 03. Soyez bénis. Programme spécial inspiré pour vous en vue de votre épanouissement spirituel. Au programme révélation, exhortation,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 Émission Malamou Ya Maloba Nanzambe Nangouya Ponako Simba Lobinayo na yo Ponako zwa Biyano Malamou Na Bomo inayo Ponako Tato La en Elong, Kolo Yesu usal Nanzambe Reverend Patrick Kalala Amemeli Bino Émission kitoko Toko Ot ezali émission Ya Maloba nzambe Ya Matea Nngouya Ya, ya Mabondeli Ya Moto Moto Moto Otobengi ba prière agressive Ponako récupérer Oya yo Lipamboli Ponako Rekupere Oya pour récupérer les récupéré qui et contacté le